Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est chez Boreal. La raison pour quoi on est là aujourd'hui, c'est que pour une deuxième année consécutive, je vais être ambassadeur de Boreal. Ça fait qu'un gros merci aux boys de me faire confiance. Donc, euh, comme si j'avais un short de compagnie, les boys me fournissent un bac pour l'année. fait qu'un très, très gros merci. Donc, premièrement, on va regarder qu'est-ce que je fais avec l'Insurgent. Est-ce que je le garde comme gros bac Je vais en chercher un plus petit. Est-ce que je le vends Je vais en chercher un plus gros. On est en train de regarder ça euh, un petit peu. Ça fait que je vais nous faire un petit tour à shop. Je suis venu regarder quel bike je pourrais rouler pour 2023. Ça fait qu'on va grandir un petit concours avec ça. Vous allez voir, ça va être super le fun. Euh, donc, restez jusqu'à la fin du vidéo. Je vais vous expliquer comment que ça fonctionne. On fait tirer un service de suspension et d'amortisseur complètement gratuitement. Donc, euh, je vais vous dire à la fin du vidéo comment qu'on fait pour gagner ça. Alors... J'ai 5 bikes en tête, ça va rester des bikes assez exotiques, Fait pas de Santa Cruz, pas de trucs comme ça, pas de Specialized. J'ai deux compagnies que j'ai en tête, encore une fois, Evolt que j'ai adoré. Et sinon, je vais vous parler d'une autre compagnie qui est Forbidden, qui font des estifs de mon bike. Donc, premièrement, on commence avec les plus petits, on s'en va vers les plus gros. Et je vais vous dire comment on va pour gagner ce beau petit service de suspension-là, de la de Boréal. Ça fait le premier bike qu'on va regarder aujourd'hui. Ça va être le Evil Following. C'est un petit trail bike, le plus petit chez Evil. Ça va être un bike qui va être en 130 à l'avant avec la pike, 121 à l'arrière avec le Super Deluxe. C'est un petit trail bike qui va être super le fun à rouler. Il euh, y a Pink Bike qui a fait un review il n'y a pas longtemps euh, qui était semi-partagé. Euh, les gars, souvent, pour un bike de ce Travel-là, veulent avoir de quoi être super performant, qui va bien monter. C'est sûr, c'est pas un bike de cross-country. C'est un bike qui est fait pour être le fun. On a le Chain de 430 mm à l'arrière qui est classique chez Volt, qui va faire un break super tripant, super progressif avec la plateforme Delta. On a les osselets qui changent pour le mode low, le mode ex-low qui va slacker la géométrie de 0.6 degrés euh, vers l'arrière. Donc, moi de mon côté, ça fait un petit bout que je regarde pour avoir euh, un plus petit bike, un petit trail bike. Euh, tu sais, je jamais rien eu en bas de 160, 170 mm. Fait que pour faire beaucoup de trail riding, c'est juste trop gros pour rien. Ça fait que ça fait plusieurs années que j'ai spoté le Following. Donc, le V3, ils ont un petit peu travaillé la géométrie, mais ils ont gardé de quoi d'assez conservateur en gardant un petit peu les, euh, les caractéristiques du Following, qui était probablement un des premiers 29 le fun à rouler dans cette gamme-là quand la mode allait vraiment vers les 27. Le following va avoir un Head Angle de 66.9 degrés, C-Tube Angle de 76 degrés pour un Wheelbase de 1203 mm, toujours le Chain State 430, super court, donc super playful et un Reach de 480 dans le large. Ça fait que c'est euh, un bike que je considère, on va regarder ça. Ça serait un maudit beau bike, c'est certain. Prochain bike qu'on va checker, on va aller voir chez la compagnie Forbidden. Forbidden ont deux modèles qui sont très appréciés. On va y aller avec le plus petit pour commencer, c'est le Druid. Le Druid, c'est leur premier bike qui ont sorti. Euh, en gros, si je me rappelle bien, euh, le, le tech chez Forbidden, c'est un gars qui travaillait chez Norco et puis il a fait des designs de High Pivot et il a décidé de partir sa propre compagnie qui s'appelle Forbidden. Donc, le Druid, la première machine, c'est un 29 qui va avoir 150 de travail en avant, 130 en arrière avec le fameux principe de High Pivot. C'est pas mal une des petites compagnies qui a donné le ton euh, au boss des High Pivot depuis, je sais pas, 4-5 ans à peu près. C'est quelque chose que, qui est pas mal revenu sur le marché. C'est quelque chose qui existait dans le temps avec les Balfourbes et trucs comme ça, mais là, ça l'a vraiment explosé dans les dernières années. Le principe du high pivot, je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement, c'est que, en gros, lorsqu'on a euh, un bike avec des suspensions, plus on est loin dans notre travel, plus la géométrie du bike va changer. Donc, un, un bike va être fait pour être stable, il va avoir ses caractéristiques en haut de son travel et plus on s'en va loin de notre travel, plus l'angle va changer. Donc, plus on est proche de la zone de bottom plus le bike va être sketch. Le principe de IPVOT, c'est que la géométrie va rester la même plus on s'enfonce dans le travel et la géométrie va allonger. Donc, qu'on soit en haut, en milieu de travel ou au fond totalement du travel, la géométrie va être exactement la même. Et le IPVOT va donner un, un feeling d'avoir euh, plus de travel qu'on en a. Donc, faites-vous pas avoir par le fait que ce petit bike-là est 130 de travel, le principe de la géométrie qui va allongé, qui va vous garder stable tout au long euh, du travel, va faire que ce petit 130 là à l'arrière va peut-être filer comme un 140, 145 ça fait, euh, c'est un bac qui est très très très apprécié, un bac ultra rapide, on va avoir le idle ici qui va nous empêcher d'avoir des chain slap aussi donc un des problèmes des vélos à suspension c'est que lorsqu'on comprend la suspension en arrière le pédélé va toujours avoir tendance à tourner vers l'arrière, c'est subtil mais c'est présent, avec l'iPivot et le idle ici, on n'a pas ça ça fait que j'ai quelques amis qui enroulent et puis ils sont ultra rapides avec ce petit bike-là. Un bike très très très rapécié dans, dans le domaine un peu plus « underground », les gens qui aiment les bikes un petit peu plus exotiques. Au niveau des chiffres pour le Forbidden Druid, on va avoir un angle de 65.6, donc quand même assez conservateur, mais qu'il faut avoir des, des bonnes caractéristiques quand même. si tube 75.6, on va avoir un gentilité de 438, petite affaire plus longue que le following qu'on vient de regarder. Un base quand même assez long à 12.25 et un reach de 465 mm, toujours une fois pour le large. Ça fait qu'on va regarder euh, peut-être pour un petit Druid ensemble. Lui il va être monté en Fox, on va avoir notre 36 en avant, on va avoir un petit X2 à l'arrière sinon montant en Shimano. Donc on a dû XT euh, pas mal partout. Bon petit build, quand même assez intéressant. Ça fait que si je veux euh, quitter euh, Evil, essayer une marque un peu différente, c'est certain que j'affectionne beaucoup les marques un peu plus underground. Fait que le Forbidden Druid, c'est un bag que j'avais en tête aussi depuis quelques années. On va regarder voir si ça serait une possibilité d'aller chez Forbidden pour 2023. Prochain bike qu'on va checker, ça va être le Evil Offering. Le Offering va être un trail bike pur et dur, donc 150 000 mètres de travel à l'avant, 141 mm de travel à l'arrière, donc euh, pas mal dans le milieu de la gamme chez Evil pour les 29. Donc le Offering est pas mal le grand frère du following si vous voulez. Donc quelqu'un qui veut avoir seulement un bike, ça va être le bike parfait. Donc on peut aller faire du gros chunky, mais on n'aura pas trop de travel pour aller faire des plus petites pistes. Ça fait qu'avec un bike comme ça, euh, pas besoin nécessairement d'avoir un gros enduro ou quelqu'un qui veut faire de quoi qui brasse un petit peu plus que le following pourrait pas faire. L'offering c'est le juste milieu pour tout. Euh, ce bulle là en particulier est fucking cool qui a été fait par uh, GP ici. Donc, on va avoir la look rouge en avant, on va avoir un super de luxe coil en arrière. Donc on va laisser de côté les chocs à air, on va aller vers de quoi plus bulky avec un... Avec un coil en arrière, lui va être monté en axis, on a un pédalier d'étier euh, assorti. Pour vrai, cette couleur-là est super cool. Ça fait que l'offering, toujours dans le large, va avoir un head angle de 66.4 degrés, seat tube steep de 67 degrés, toujours notre chain de 430 mm, un euh, wheelbase de 1231 mm et un reach de 491 mm, encore une fois dans le large. Ça fait que le offering, un des bikes les plus appréciés, un des bikes les plus vendus. Euh, surtout Boreal ici sont le plus grand distributeur de Evil au Canada. Ça fait que c'est un des bikes qui adore vendre des fois pour les blondes qui veulent faire un petit peu de tout ou quelqu'un, un gars qui va avoir juste un bike qui peut tout faire avec l'offering, ça va être le meilleur choix. Christy de bon bike. Et ça, c'est un bike, on peut faire quelques petites modifications. Euh, J'ai mes amis, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? On peut aller chercher, euh, qu'est-ce qu'on appelle un Cascade Link. Donc, Cascade, c'est une compagnie qui vont faire des modifications à vos frames. Eux sont arrivés avec euh, différentes manières de changer la progressivité d'un bike, des fois changer le débattement d'un bike. Donc, pour le Evil Offering, on peut aller acheter un Cascade Link qui va monter le débattement de 141 mm à 146 mm et qui va aussi augmenter la progressivité euh, du bike donc pour être un petit peu plus ploche en début de course un peu plus de mid shock support et pour nous éviter de, de bottomer à la fin de notre travail ça fait que ça va être un bike qui va être très très modulable c'est un must cheval, un des plus vendus, un des plus appréciés et un super beau bike. Le prochain bike qu'on va checker on va commencer à tomber dans les grosses machines on va revenir chez Forbidden on va regarder le monstrueux Dreadnought le Dreadnought, pour l'instant, c'est leur plus gros bike. C'est une machine qui sort en 29 à 170 en avant, 154 en arrière, toujours avec le high pivot. Faites-vous pas avoir par le 154 de travel en arrière avec le principe du high pivot, du, de la géométrie qui va allonger. C'est un bike qui va faire filer comme un Monster Truck, qui va filer très gros. Donc, John euh, Mitchum qui roule le, le Dreadnought, qui l'a roulé sur plusieurs milliers de kilomètres, il l'adore. C'est un bike qui va avaler tout sur son terrain. Donc, avec la géométrie du High Pivot, la géométrie qui va allonger, c'est un bike qui va être très très stable à haute vitesse, très stable plus on s'en va dans notre travel. Et puis il va, il va filer comme une très grosse machine, c'est un bike qui, qui a été énormément apprécié cette année. Au niveau de la géométrie, c'est un bike qui va être très long, on va avoir 1284 de wheelbase qui est quand même ultra long pour du large. Un reach de 484 mm, euh, chainstay assez long 450 mm, on va avoir un head angle assez slack à 63.5 degrés et un C2 bangle de 76 degrés. Ça fait que le John 9 pas compliqué, une des très très grosses machines des dernières années. Si vous aimez les gros enduro, si vous aimez les bikes un peu plus exotiques, c'est une marque qui fait tranquillement son nom euh, sur la coupe du monde. Les gars sont en train de tester leur prototype de DH que j'ai eu la chance de voir au Mont-Saint-Anne euh, cette année en personne. Ils bon, pas laissé le filmer par exemple, mais euh, Forbidden est une marque qui euh, se taille une place tranquillement dans le monde du vélo de montagne, euh, marque canadienne, je ne me trompe pas. Donc un bike qui est très très très apprécié, c'est certain que je regarde peut-être pour si euh, c'est le cas, on va dire Radio Insurgent, c'est certain. Donc un très gros bike, très grosse machine, celui-là ici va venir monter en Fox, on a la 36, on va avoir un super de luxe en arrière, hein. est spécial d'avoir le Clash. Ah. C'est ça que la personne voulait parce que je vois que le bike a été vendu. Ça fait que, félicitations pour son achat. Il vient monter avec des roues de si bon, un beau petit build, c'est pareil. Donc, euh, le noir, la couleur de l'an passé. On en a même un 2023 qui vient de rentrer pour ma chum Amy. Félicitations, maudit. fucking beau, je vais vous le montrer. Ça fait que le Dreadnought, une des très grosses machines qu'on regarde aujourd'hui, ça risque peut-être d'être ça. On va voir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, le dernier et non le moindre, on revient chez EVOL pour le plus gros dans la gamme présentement. Le fameux Evil Reckoning, euh, un des premiers gros 29 sur le marché qui était tripant à euh, J'avais le Evil Reckoning LB dans le temps que j'avais trippé bien raide. C'est là que les gars avaient pensé de m'offrir un Insurgent pour rouler pour Boreal. Ça fait que le Reckoning, c'est certain qui est dans le lot. C'est un bike euh, que j'ai toujours adoré. Euh, Je n'étais pas certain d'aller vers ce bike-là de par le fait que j'avais un Insurgent qui sont deux bikes très, très semblables. Autant le Insurgent va être comme le petit frère en molette, le Reckoning va être le Monster Truck en 29, donc cela ici 170 en avant, 166 en arrière, donc 2000 mm de moins que l'Insurgent, mais quand même un, un bac avec un gros débattement. Toujours une fois, la fameuse plateforme Delta faite par Dave Wiggle, donc une plateforme hyper progressive, hyper le fun à rouler, le fameux Chain State 430 mm qui est super trippant à rouler. Au niveau des chiffres, euh, le reckoning va avoir un angle de 64.6 degrés pour un C2 bangle de 76.3 degrés. Si vous les comparez avec le mode x pour le fun, on va tomber à 63.9 de Head Angle et malheureusement ça va slacker le C2Bangle à 75.7 degrés. Souvent le mode x ça va être plus roulé en parc quand on va faire du Gravity, des trucs comme ça. Euh, au niveau de Monster Gen, je l'ai roulé la moitié de l'été en exlo euh, pour faire du steep, c'est super tripant, Tu as l'impression de rouler sur les talons, tu as l'impression d'avoir les pieds vissés dans le plancher, vraiment tripant. Euh, sinon au niveau du wheelbase 1251 pour le large et un reach de 475 mm alors est-ce que ça sera le Reckoning? On va voir. Euh, prenez en considération que toutes les vols que je vous ai montré présentement, c'est les couleurs de 2022. Donc ici, le Reckoning, c'est le Coral Reef. Euh, pour l'année suivante, il y a quelques petites modifications. Euh, L'urimétrie reste la même. Donc, les bikes vont être les modèles euh, LS, donc Lightly Salted. Ça veut dire qu'ils ont quelques petites modifications, Donc, les nouvelles couleurs. Euh, ils vont changer un petit peu le système de spacer ici. Souvent, on a des petits spacers qu'il faut aller installer, qui sont un petit peu tannants à bien mettre en place. Donc ça a été enlevé. Donc le système pour changer euh, le choc, changer les osselets plus facile. Et aussi ils vont offrir euh, les roulements euh, à vie. Donc pour le premier acheteur euh, du Ivo, tu vas avoir des roulements de fournis à vie euh, offerts par Ivo. Donc on peut s'inscrire sur euh, leur site internet et vous allez avoir des bérings fournis à vie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je vais aller chercher un petit trail bike, un petit following, un petit offering, peut-être un Druid chez euh, Forbidden qui pourrait être très cool? Ou on se débarrasse de notre bike et on s'en va tout de suite sans chercher un gros, euh, que ce soit le Reckoning, que ce soit le Dreadnought? On va regarder ça. Donc, de votre côté, pour le concours, comme je vous disais, on va faire euh, tirer un service de suspension et d'amortisseur fourni gratuitement par Boreal, tout ce que vous avez à faire vous allez me dire dans la description de cette vidéo-là lequel des bikes je vais choisir selon vous. Donc, juste à mettre votre, votre choix. On va regarder. Je ne pense pas vous avoir donné d'indice euh, whatever. Donc, on va regarder ça. Donc, dans une semaine, lundi prochain, venez voir dans la description du vidéo, je vais vous annoncer euh, le gagnant. Ça fait que bonne chance à tous. Et un gros merci d'avoir écouté. Un gros merci à Boreal de supporter FreeRide Québec. C'est très, très, très apprécié. C'est le fun d'avoir un char de compagnie de fournée. Ah, J'adore ça. Donc, euh, sur ça, on se voit dans le prochain épisode de FreeRide Québec. Bye, you guys.